« Come for Good » c'est avant tout un mouvement un mouvement qui fédère l'univers de la communication pour se mettre en action ensemble pour opérer des opérations territoriales positives. Le but est vraiment de la communication au service du vivant et c'est l'idée de mettre nos savoir-faire, nos compétences ensemble pour co-construire ensemble et opérer de façon très concrète des opérations terrain et mettre en valeur tous les acteurs terrain, associations, mouvements citoyens qui œuvrent au quotidien pour l'environnement, pour les causes sociales et sociétales. Bye. com good c'est avant tout une association. Un pôle qui s'appelle Com4Good Impact. On crée donc des actions terrain pour massifier, événementialiser des mobilisations citoyennes. On a un pôle euh, formation. Donc en fait on essaye de proposer aux acteurs de la communication de, de, de grader leurs connaissances sur la communication responsable. Et on a un, un dernier pôle qui est du, du mécénat de compétences. On met en lien les acteurs de la communication avec des associations à impact. organisé comme For Good en Suisse, que la communauté autour de la communication puisse être sensibilisée à l'importance de pouvoir communiquer de manière responsable et engagée. J'ai eu la chance d'être invité à Comforgood Good à Montpellier où j'ai rencontré plein de personnes très intéressantes où j'ai découvert des initiatives vraiment passionnantes et puis le fait de pouvoir échanger comme ça avec d'autres professionnels, d'autres personnes intéressées par la communication responsable et engagée a été une source d'inspiration. C'était un moment agréable pour partager et entendre en fait le partage de plusieurs initiatives, des choses dont parfois on n'a pas le retour. On nous dit beaucoup de choses en fait sur la communication, sur la communication responsable, sur les réseaux sociaux. On donne peu en fait de moyens et de matériel pour pouvoir en fait le mettre en pratique. Et là, c'était plutôt ça. Et puis le fait de pouvoir partager et que ça soit dans un cadre agréable, un peu d'amitié, on a envie de participer aussi, de s'engager éventuellement. Moi je découvre un monde que je ne connaissais pas vraiment, le monde des communicants. Comme je l'ai dit dans la présentation, nous autres informaticiens, on n'est pas toujours des très bons communicants, on a beaucoup à apprendre. On constate que les valeurs qui sont sous-jacentes à ce mouvement comme For Good sont extrêmement proches des valeurs qu'on qu qu promeut, qu'on défend. C'est vraiment une excellente opportunité que je vois dans cette collaboration avec ces acteurs.